L'actualité chez Free est double. La première actualité est que Free a gagné un lot lors de l'attribution par la Ligue Nationale de Football des droits de la diffusion de la Ligue 1 et va proposer une nouvelle expérience à ses FreeNautes. La deuxième actualité intéresse beaucoup plus Trust Team Finance c'est l'arrivée de Free mobile en Italie. Alors pourquoi Free vient s'installer sur le marché italien La raison est extrêmement simple. Le marché italien dans le secteur des télécommunications offre des taux de satisfaction clients extrêmement faible. La satisfaction client est euh, faible avec un taux d'à peu près 66% en Italie contre un taux de satisfaction client pour le marché français de 75%. Et quand on regarde plus précisément euh, les acteurs, le meilleur acteur sur le marché italien en termes de satisfaction client est FastWeb avec un taux de satisfaction client de 71% et demi, alors que Free en France euh, est leader incontesté avec un taux de satisfaction client de 82%. Et si on regarde également d'autres indicateurs, comme le taux de recommandation, le fameux NPS, en Italie, la plupart des acteurs ont un taux de recommandation négatif. FastWeb, le fameux leader, a un taux de recommandation nul. Là où Free se trouve avec un taux de recommandation élevé, positif, de 16. Donc il est facilement compréhensible de voir Free arriver sur le marché italien pour conquérir de nouveaux clients. La stratégie de Free est extrêmement simple. Ils vont répliquer la même stratégie qu'ils ont mis en place il y a maintenant 5 ans sur le marché français. C'est-à-dire, premièrement, le rachat d'une licence au gouvernement italien. Deuxièmement, c'est la signature d'une joint-venture avec un acteur local, WinTree, pour avoir accès aux infrastructures. L'annonce qui a été faite hier permettra d'offrir une nouvelle expérience aux consommateurs italiens et offrir une un meilleur service client. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont une offre agressive, unique, un forfait à 5,99€ avec un accès illimité sur les appels, les SMS, euh, l'internet à 30 Go. Pour trouver une offre équivalente aujourd'hui en Italie, il faudrait payer 6 fois plus cher. Vous voyez que Free a vraiment mis les moyens pour pénétrer le marché italien. Aujourd'hui, Free a bâti son succès en France grâce au service client. Aujourd'hui, 6000 des 8000 employés qui travaillent chez Free sont au service du client. C'est la seule société dans les télécommunications en France aujourd'hui d'avoir un service client intégré chez, directement chez eux. Aujourd'hui, le leader en termes d'association client free va sûrement réussir à pénétrer le marché italien et fort de son succès qu'ils ont eu sur le marché français, ils ont obtenu euh, le prix Excellence Client. Prostim Finance avec Ipsos et l'Académie du Service remet chaque année un prix qui s'appelle le prix Excellence Client et pour la première fois nous avons remis ce prix dans le secteur des télécommunications et Free a été l'un des deux lauréats dans ce secteur-là qui montre bien que Free prend soin de ses Free Notes tout au long de l'année. Free Mobile, leader de la satisfaction client, a des performances de qualité. Effectivement, il a atteint son plus haut en début d'année avec un prix autour de 200 euros euh, prix qui nous a été pour nous notre objectif de vente. Nous, a vendu, nous avons vendu le titre en début d'année. Les résultats du premier trimestre ont montré pour la première fois dans l'histoire de, de Free une perte d'abonnés, ce qui n'était pas du tout prévu par les indices financiers et a engendré une baisse assez forte du titre pour retomber à 130 euros. Ce prix de 130 euros nous a semblé, chez Trustim Finance, extrêmement attractif du fait de l'activité de Free. C'est un leader en termes de satisfaction client, en tout cas le leader français dans le secteur de la télécommunication. Et nous avons décidé de réinvestir sur, sur Iliad, la maison mère de Free, à partir du mois de, au milieu du mois de mai. Et aujourd'hui, vous retrouvez la société Iliad dans les quatre fonds commercialisés par Trustim Finance, c'est-à-dire les deux fonds actions, Trustim Rock et Trustim Rock Europe et les deux fonds mixtes Trustim Rock Flex et Trustim Optimum